Thank you. Plus d'espérance, non dans la bien-pensance Poussé à la méfiance, depuis l'enfance Gouverné par les banques, aime pseudo excellence, Qui chaque jour nous baise en menant la danse Ça veut du dividende, du bénéfice et du profit Et bien sûr le tout sur le dos des plus petits Peu importe ce qu'on en dit, peu importe ce qu'on en chie La finance, les lobbies nos vies dégoûter et manipuler, dans ce monde sans pitié, on va bientôt s'entretuer, dégoûter et manipuler, espionner, dans ce monde sans pitié, on va tous s'entretuer. Les PD, c'est pas bien, les migrants, c'est pas bien À nourrir l'intolérance, que leur vie ne vale rien fier d'être facho, plus d'humanité, plus d'être humain Y'a que de braves moutons qui se comportent comme des chiens Moral, la culture, la solidarité, oppression policière Surtout ne plus penser, On Sacrifié pour notre sécurité C'est fini, terminé On n'aura plus de liberté Dégoûté, écœuré Manipulé, espionné Dans ce monde sans pitié On va bientôt s'entretuer Dégoûté, écœuré Manipulé, espionné Dans ce monde sans pitié On va tous s'entretuer Consommons, nous sommes cons Fin de la liberté d'expression Bien manger, bien penser Ne plus avoir d'opinion Et toi dans tout ça tu fais quoi de bon à croire que c'est le bonheur D'être pris pour un con, va falloir se bouger Si un pavé dans les urnes, être bienveillant à chacun, à chacune, prendre soin des siens Et puis sortir ses burnes, un peu de respect putain Et oublier la thune Dégoûté, cœurer, manipulé, espionné Dans ce monde sans pitié, on va bientôt s'entretuer Dégoûté, écoeuré, manipulé, espionné Dans ce monde sans pitié, on va tous s'entretuer Demain se construit, ça se fera pas sans nous Va falloir sortir les doigts et la tête du trou Penser par soi-même finis les autres, on s'en fout Égoïsme capitaliste, mais putain on va où Que de l'amour, de l'entraide et des rires Arrêtez l'ignorance et préférez s'ouvrir Allons enfants Ensemble, d'interdire, d'interdire Dégoûter, queuer, manipuler, espioler Dans ce monde sans pitié, on va bientôt s'entretuer Dégoûter, queuer, manipuler, espioler Dans ce monde sans pitié, on va tous s'entretuer